une histoire, enfin je veux dire, en dehors de notre couple, voilà. Écoute, je sais, euh... c'est que ton livre ne parle que de ça. Hein. Le livre, c'est pas exactement carton. Pour... Ah bah là, on n'a pas contribué à la déforestation, hein Non. Allez, on va. Pour le manuscrit, donc, euh... bah tu vas le publier hein. Non, je ne publierai pas. Non. Je pensais que tu avais compris. <musique> Qu'est-ce qui te fait hésiter alors T'as marre de jouer une flic C'est pas une flic, c'est une spécialiste des situations de crise. <rire> ok. Bon, ça va, avec Alain Je pense qu'Alain boit plus qu'un autre. Ça serait génial. Je suis complètement accro. Mais c'est pas trop difficile de jouer une policière C'est plutôt une, euh, une spécialiste des situations de crise. Juste, on a une histoire. 6 ans. J'ai parlé de son manuscrit. Ses histoires sentimentales, assez sordides. On n'a pas trop de mal à l'identifier. La scène, moi, je suis dans la salle du cinéma. Pendant bon, Star Wars le réveil de la force. Ah là, il y a du feu. Ah, ah, non. non. Oh. Sur mon blog, j'ai 5000 clips par jour. Ah bah non, je j'ai pas du tout suivi. Euh. <rire> il y en a qui écrivent des films good books. Moi, j'écris des films bad books. Courage Ouais Non Non mais c'est vrai, <rire> les, les, on peut faire le tri des plus. C'est si un, un ami qui qu m'a envoyé l'affiche de Star Wars de Rêve de la Force.